Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 71 de Stage 1 Et nous allons jouer un peu à la chasse aujourd'hui Donc un jeu qui s'appelle Remington, euh, Remington Super Slam Hunting Alaska Donc il y en existe plusieurs des styles de jeu Il y avait Africa, il y en a, y en a quelques autres Peut-être qu'on les testera un jour Donc là pour l'instant ce sera Alaska Alors <coughs> Ouh je m'étouffe Donc nouveau joueur On va saisir le nom Moi c'est Sylvanus Oula, voilà Allez, ok, Sylvanus a été créé, alors on rentre dans la loge, voilà, et donc là on va choisir, euh, on va pas choisir ni les totems, ni les trophées qu'on peut gagner au fur et à mesure de nos chasses, mais on rentre en mode chasse et on va sur le premier terrain, ou le deuxième, non le premier, ouais le, le premier, Voilà. On va, on va commencer par le premier pour vous montrer un peu le, le début, donc c'est parti, c'est l'absence, ça c'est un petite astuce, 3, 2, 1, et la chasse est ouverte. Donc le but ça va être de tuer les cerfs. Euh, non, sans tuer les autres. Alors euh, là pour l'instant il n'y a que deux. Il euh, n'y a que cela. Donc on va celui-là qui avait un bonus. On va, hop. Je sais pas s'il nous donne plus de points quand on... Je sais plus donc euh, voilà. Donc là le but c'est en fait voilà c'est juste de la chasse c'est de tuer les cerfs sans tuer les, les autres. Là, les, les... Je suppose que c'est je, je, je m'y connais pas trop un animal donc euh, bon, je sais pas trop ce que c'est. Bon, voilà, c'est pas très très dur. Ah voilà j'ai touché un et ça m'a fait moins 50. Vous avez vu. En plus je sais pas ce qu'il me donne. Alors il y a des bonus sur certains serfs, mais ça, je sais qu'il y en a qui donnent des munitions qui évite de recharger, qui, qui nous évite de recharger euh, trop souvent. Ouais. Alors, on a des oiseaux en haut aussi, on peut leur tirer dessus, ça rapporte aussi des points, mais... Des fois, il y en a qui passent avec des bonus, alors ça peut être intéressant, mais sinon... Euh, C'est trop dur à viser, donc autant rester sur les cerfs. Voilà, 6 fois combo. 7 fois combo. Ça veut dire que j'ai tué 7 serres à, à la suite, sans, sans, sans, sans, me, sans me tromper. Vous voyez, il y avait un petit oiseau qui est passé, j'ai essayé de le viser, j'ai pas réussi. C'est vraiment un jeu assez fun euh, qui pourrait être un peu saoulant au bout d'un moment parce que bon, attendez le bruit du fusil paf, paf, euh, au bout d'un moment euh, ça casse un peu les oreilles. Vous en fait pas trop trop de niveaux, mais quand c'est pour s'éclater. Euh... Alors euh, bon, ceux qui sont pour la défense des animaux et tout ça qui aiment pas la chasse, euh, évidemment ils vont pas aimer ce jeu. <rire> voilà. Hop. Oulala ou Il y a deux qui passent devant moi, j'arrive pas à les toucher. Voilà. Donc là aussi, il y a une histoire d'armes aussi. Je crois qu'au bout d'un moment, on n'a plus les mêmes armes. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne, lui 1,5. Peut-être 1,5 fois plus de points. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est le, le but. Alors dans les niveaux, c'est de faire un maximum de... Tu as un maximum euh, sur la durée de la chasse Donc c'est une durée déterminée, vous avez vu il y a un déplacement C'est pas nous qui nous déplaçons, ça, ça se bouge tout seul Et nous on a juste à, à bouger avec la souris et, euh, Enfin, à tourner avec la souris pour, euh, pour viser les serres Donc là il y a un petit ralenti C'est moi qui l'ai utilisé euh... Ça doit être la casserole en bas là, c'est le ralenti Ça doit être ça, doit être ça. Hop là ça revient ouais ça doit, ça, doit, ça doit servir à ça parce que du coup là j'ai pu euh, j'ai pu ralentir le, le temps en gros et, et faire plein des euh, plein des kills sans qu'il aille trop vite Ah ouais donc c'est bien ça donc regardez la casserole que j'ai eu quand on en a plusieurs quand, le, quand le, le machin est plein ça nous donne du temps Voilà donc là on a une mine. Alors regardez on va tirer dedans, je vais vous montrer à quoi ça sert. Une mine d'or. Hop, attendez. Voilà, regardez quand on tire sur les. sur les.. Um, ça nous donne des points en fait, quand on tire sur les pépites qui sortent. Vous tirez sur la mine, ça sort des pépites et quand, vous tirez, et quand vous ramassez les pépites, ça vous donne des points. Ça peut pas être pratique. Voilà mon score, médaille de bronze. donc Comme quoi on peut faire beaucoup mieux. Donc Sylvanus, c'est moi. Non, je ne veux pas le mettre en ligne, et voilà, j'ai débloqué une nouvelle arme. Voilà, chargement. Hop là, lieu de chasse, on va faire un deuxième niveau. Pour, pour cette vidéo, on va, en faire, on va faire le deuxième que j'ai débloqué. Hop là, c'est la prairie de Tetras. Donc après, on va avoir des animaux un peu différents. C'est toujours le cerf pour l'instant, mais euh, il mais y a d'autres animaux sur lesquels on peut tirer. Voilà, il me donne quand même, il faut que pour, euh, pour que je fasse une médaille d'or Vous voyez on a vu une sorte de belette bizarre Ah ça là c'est machin, je sais pas ce que c'est Donc c'est parti on est dans une grosse prairie. il y en a de partout Là c'est sympa on les voit un peu C'est une histoire de visée quoi. Ah j'ai raté mon... Le cerf qu'il y avait Ah, j'ai une belette qui arrive sur moi là, je sais pas quoi. Apparemment, elle voulait m'attaquer. Je sais pas si ça fait quelque chose. Hop. Oula, je suis en folie meurtrière. On oh, se croirait dans une réelle, toi, la manette. allez hop, une noix là, une noix qui passe avec une casserole. Ah, les c'est pas. Ouais, ah, c'est des doigts en fait. Voilà. Pour pas dire des conneries, euh, je veux dire que je sais pas. Hop là, hop un petit x2 en, en munitions. Voilà, ça, ça, ça va me permettre de moins recharger. Parce que ça c'est horrible quand vous devez recharger. Ça vous prend un temps fou et il y en a plein qui passent devant vous. Ah non, je peux pas le tuer parce que j'ai pas de munitions. Oula, attention, il y en a plein qui nous arrivent sur la tranche. Vous voyez, vous avez vu le reload, on le voit, on le voit assez souvent. Là, ça me fait du x 720 c'est pas mal. Pas du euh, 720 points sur 1. Je suis à 8600, c'est pas encore ça. Regardez, ça, c'est des poulets là. Je ce que c'est. Une sorte de poulet sauvage. Ça rapporte pas des masses, c'est super chiant à tuer. On va essayer de tuer les cerfs, ça rapporte 200, c'est mieux. Ouh là il me saute dessus, il me saute dessus, hop là Vous voyez la trace de sang au milieu alors je sais pas ce qu'il m'a fait Ah oui j'ai de la vie en haut à droite, voilà On doit pouvoir se faire tuer à force je pense J'ai de la vie en haut à droite avec un petit cœur en dessous du temps Donc Je pense que euh, on doit avancer dans les niveau, des fois on doit se faire attaquer par les animaux Ça doit pas être la joie 200 Voilà barre d'espace pour faire un ralenti Hop alors, on va faire le ralenti. Attendez. Voilà. Vous avez vu comment c'est pratique de faire un ralenti. Le poulet. Le cerf. Le zonter. Ça me permet de récupérer tout ce que je peux. Ah non non, lui là-bas lui. Ah oui voilà. J'ai encore des munitions supplémentaires. Euh, il reste 9 secondes. Ah, je me suis encore pris un coup. Et ma vie est encore descendue un peu. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, on ne va pas faire plus de niveau que ça. Vous aurez vu un peu le, le principe du jeu. C'est plutôt sympathique. Encore, j'ai débloqué encore une autre arme. Donc voilà, ce sera tout pour Super Slam Hunting Alaska.